Nous allons maintenant aborder les différentes façons de mal voir et les troubles qui peuvent être associés aussi à cette déficience visuelle. Dans votre livret d'accompagnement, ça va correspondre au diapositif numéro 6 jusqu'à la diapositive numéro 15. Je vais donc vous présenter les différentes façons de, de mal voir. Alors généralement, les personnes qui vont avoir des troubles de la fonction visuelle Vont aussi avoir une vision floue. Donc là, vous voyez sur ces images et notamment pour la lecture que ça va effectivement impacter la vision puisqu'il y a aussi une perte, si je regarde en dehors de la lecture, hein, au niveau de l'image, il y a une perte importante au niveau des, des informations visuelles. La première altération visuelle dont on va parler, c'est ce qu'on appelle l'altération de la vision centrale. Donc là, je vous rappelle euh, qu'il y avait la rétine périphérique et la rétine centrale. Donc là, c'est la rétine centrale qui va être impactée. Et donc vous voyez que euh, sur, votre, euh, sur cette représentation, vous voyez une tache noire à un endroit qui va faire que la personne eh n'a pas d'information euh, visuelle sur ce, cette partie-là. Alors, du coup, on voit bien que pour lire, ça va effectivement être relativement complexe. Mais ce qui, ce qui est important de retenir, c'est que la personne ne va pas voir, l'élève ne va pas voir une tache noire à la place du vide. Alors, pour vous montrer ça, je vais utiliser ces, ces trois images. Vous voyez que, donc là, ça représente une, une table avec le, le couvert. Et vous voyez sur la partie gauche qu'il y a un verre d'eau sur la table. Eh bien, la personne qui va avoir une atteinte de la vision centrale, euh, elle ne verra pas le vert, mais elle ne verra pas non plus une tâche noire. Parce que son cerveau va faire ce qu'on appelle de la suppléance mentale. C'est-à-dire que le cerveau euh, n'aime pas le vide, hein, et donc il va compléter avec les, les éléments qui sont autour de cette partie qu'il ne voit pas. Ce qui veut dire qu'au lieu de voir une tâche noire, eh bien, la personne va voir... Finalement, comme si le verre n'existait pas. Hein, donc, vous voyez que sur la troisième image, le verre n'existe pas. Donc, du coup, euh, si je reviens à la lecture, hein, il ne va pas y avoir une tache noire, mais il va y avoir effectivement des, les, les mots, il va y avoir un, un vide que le cerveau va, va compléter. Et, et là, c'est tout le travail de l'orthoptiste, normalement qui va permettre aussi à l'élève de mieux utiliser ses restes visuels en positionnant son regard. Donc du coup, c'est tout à fait possible qu'un élève, par exemple, puisse orienter son regard et sa tête pour avoir un, une vision, peut-être que nous on aura l'impression qu'il a une vision périphérique, c'est qu'il a appris à positionner ses yeux pour, euh, ne pas, pour perdre en tout cas le moins possible d'informations. Une autre altération de la, de la vision, c'est ce qu'on appelle l'altération de la vision périphérique ou vision tubulaire. Alors là, donc c'est la rétine périphérique qui va être impactée. Et vous voyez que par rapport à l'image, hein, c'est comme si l'élève finalement voyait dans, dans un trou de serrure. Hein. Donc là, vous voyez bien qu'au euh, final, eh bien euh, on a un nombre d'informations très restreint à la fois, ce qui nécessite beaucoup... De, de faire des mouvements, des saccades oculaires pour avoir l'ensemble des, des éléments. Hein. Imaginez que vous regardiez à travers une feuille de papier, une carte géographique, et eh bien vous serez obligé de vous déplacer dans l'espace pour avoir toutes les informations et puis aussi les, les organiser. Donc ça peut devenir très complexe. Alors juste pour rappel quand même, et vous le voyez bien que dans ce cas là, euh, si on Propose à l'élève un agrandissement du texte, et eh bien le nombre d'informations qu'il va percevoir sera encore plus restreint. Du coup, c'est important de retenir que ce n'est pas parce qu'on est déficient visuel qu'on va forcément avoir besoin d'agrandissements très importants, euh, des supports écrits notamment. Pour euh, résumer aussi, euh, l'idée c'est que bah, c'est peut-être pas aussi euh, catégorique que ça au niveau des atteintes et que certains élèves peuvent aussi avoir des altérations variables à différents endroits et donc chacun va avoir une vision aussi singulière. Hein. Du coup, c'est important de s'appuyer aussi sur les professionnels qui accompagnent l'élève pour pouvoir connaître un petit peu les possibilités visuelles de l'élève. Un trouble qui est fréquemment associé à la déficience visuelle, c'est ce qu'on appelle la photophobie. Vous avez tous connu ça, à certains moments, quand on change, qu'on passe d'un environnement euh, sombre à un environnement lumineux, on a cette sensation d'être ébloui et, et de, de rien voir. Et bien, ça c'est quelque chose qui va être relativement fréquent dans le cadre de la déficience visuelle, où les élèves vont avoir la sensation d'être ébloui en permanence et du coup très très gêné. C'est pour ça que généralement, on va proposer à ses élèves l'utilisation de verres teintés. Alors là, vous voyez qu'il y en a différents, fin, fin, différents types de verres hein, qui vont du plus foncé au plus clair, sachant qu'il y a des verres qui vont être utilisés plutôt pour l'extérieur et d'autres aussi pour l'intérieur. Et souvent, on va conseiller aussi à l'élève, que ce soit en extérieur ou en intérieur, de porter aussi une casquette. Alors, je sais bien que le règlement scolaire interdit parfois le port de la casquette, mais dans le cas des élèves avec une déficience visuelle, il sera souvent recommandé l'utilisation de cette casquette. Et même à l'intérieur, hein, parce que, par exemple, les néons qui sont au plafond peuvent créer une gêne importante pour l'élève qui va lire sur du papier blanc ou avec le bureau hein, qui va faire un, un reflet qui peut être très désagréable pour l'élève. Donc, du coup, on va proposer à la fois une protection par le biais de la casquette et des verres teintés pour limiter euh, l'impact de la photophobie. Un autre trouble qui peut être associé, c'est ce qu'on appelle l'héméralopie. Alors, l'héméralopie, euh, c'est le fait que l'élève, euh, au, au moment où à la tombée de la nuit, en fait, quand ça va devenir sombre, et eh bien là, il va avoir, j'allais dire, c'est presque un, un peu l'inverse de la photophobie, c'est-à-dire que dès que l'environnement est un petit peu sombre, et eh bien cet élève, il va vraiment avoir une perte importante euh, au niveau visuel. Donc ça peut être, par exemple, un élève qui la journée va se déplacer de façon relativement autonome, au niveau de ses déplacements, et puis au moment où il y a une, la pénombre, au moment par exemple où il est dans un couloir sombre, et eh bien il aura besoin, s'il utilise une canne blanche par exemple, de l'utiliser. Donc du coup c'est vrai que ça peut être un peu déstabilisant pour nous, de voir que l'élève à certains moments va être très autonome, et à d'autres moments aura besoin... Euh, ou de techniques de guide ou de sa canne blanche pour se déplacer parce que là il aura perdu euh, un certain nombre de repères. Un autre trouble qui peut être associé c'est ce qu'on appelle les anomalies de la vision des couleurs. Alors peut-être que vous avez entendu parler du daltonisme, hein, ce n'est pas parce qu'on est daltonien qu'on est déficient visuel, on est bien d'accord. Par contre il existe des pathologies associées qui vont faire, effectivement, en plus de la déficience visuelle, qui vont faire, en, en, qui vont faire que l'élève ne peut pas reconnaître les couleurs. Et là, vous voyez, par exemple, dans ce cas-là, hein, où tout semble euh, gris, hein, et du coup, euh, l'élève n'est plus en capacité de distinguer, par exemple, ici, le rouge et le vert. Un dernier trouble qui est fréquemment associé à la déficience visuelle, alors, euh, qui n'est pas que euh, qui ne concerne pas que les élèves déficients visuels, hein, mais qui peut aussi les concerner, c'est ce qu'on appelle le nystagmus. Alors vous avez peut-être déjà vu ça, c'est l'idée que l'œil est en perpétuel mouvement. Alors soit ça peut être euh, latéral, hein, l'œil se déplace comme ça, soit ça peut être de, de haut en bas. Et, et du coup, euh, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les enfants qui ont un nystagmus, heureusement pour eux, euh, la vision ne ne bouge pas, hein. donc ils ne voient pas euh, en permanence euh, bouger, par contre ça va être important aussi pour eux, ça peut entraîner la fatigue et puis pour certains élèves justement c'est un signe de fatigue quand le nystagmus euh, est beaucoup plus important. Euh, pour ça, là aussi les orthoptistes vont euh, apporter des positions de confort à l'élève il arrive parfois que en bloquant la tête avec certaines postures de tête, ça va ralentir en tout cas cet effet de, de nystagmus.